Salut bande de sérivores et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire des chaînes du broadcast américain. Si vous n'avez pas encore vu les premiers épisodes, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche. Et sinon, on continue aujourd'hui avec CBS, la dernière chaîne des Big Three. CBS pour Columbia Broadcasting System. Son histoire remonte à 1927, quand le talentueux Arthur Judson, incapable de trouver du boulot pour aucun de ses clients vis-à-vis -vis des programmes radiophoniques de NBC, et eh bien il va décider de créer sa propre station, la Columbia Phonograph and Records Company. Il va ensuite en changer le nom pour Columbia Phonograph Broadcasting Company, mais touché par des pertes financières importantes, la station fut rachetée pour 400 000 dollars par William S. Paley, dont le père possédait L'entreprise qui fabriquait les cigares La Palina, un des publicitaires les plus importants de la station. Le 18 janvier 1929, Columbia Broadcasting System émet sur les ondes. Sous la direction de Paley, en tant que président qui a gardé son poste le plus longtemps, l'histoire de CBS commence à la fin des années 20. Réalisant que la clé du succès radiophonique était d'avoir une large audience pour attirer des publicitaires, Paley créa un programme d'affiliation gratuit avec des petites stations, en échange que ces dernières lui accordent des plages de leur programme pour diffuser ses émissions et ses publicités. De 22 stations en 1928, la station grandit jusqu'à détenir 114 stations 10 ans plus tard. En 1932, la station affichait un bénéfice annuel de 3 millions de dollars. Alors que les stars les plus populaires de cette époque étaient quasiment et exclusivement présentes sur NBC, CBS parvient à maintenir une ambiance très élevée grâce notamment à la direction dynamique du bras droit de Paley, Frank Stanton, qui a servi en tant que président de CBS entre 1946 et 1971. La station a aussi construit une branche à actualité forte et influente sous la supervision d'Edward R. Murrow et ses successeurs. Et pendant que la station prenait un peu de retard technologiquement face à NBC, CBS a fait un grand pas en avant à la fin des années 40 avec le développement des enregistrements longue durée par sa division Columbia Records. Peter Goldmark des laboratoires CBS inventa les enregistrements longue durée et haute fidélité. Et le label Columbia Records le présenta au public en 1948. La présence de stars comme Phil Harris, Fred Allen, Bing Crosby et Kate Smith sur CBS fit vite grossir l'audience de la station. Avec l'émergence de la télévision dans les années 40, la présence de performeurs à l'antenne devint aussi important que d'avoir leur voix à la radio. En 1948, Paley complota un raid pour récupérer les talents présents chez NBC et débaucha des stars comme Freeman Cosden, Charles Correll, Edgar Bergen, George Burns, Gracie Allen et Jack Benny, qui se sont révélés aussi populaires à la télévision qu'ils l'étaient à la radio, ce qui a permis à CBS de transitionner calmement vers la télévision. Durant cette période, CBS se fit surnommer le Tiffany Network à cause de ses programmes sophistiqués, comme Studio One de 1948 à 1958 et Playhouse 90 de 1956 à 1961. Mais aussi grâce à ses programmes de variété comme The Ed Sullivan Show, CBS a marqué ses plus hautes audiences avec ses comédies comme The Andy Griffith Show de 1960 à 1968, The Beverly Hillbillies de 1962 à 1971 et Gobernpile USMC de 1964 à 1960. En 1970, les sponsors de CBS voyaient leurs téléspectateurs comme vieux et ruraux, en soi des Face à cela, la chaîne entre dans une nouvelle ère avec des divertissements progressistes et avant-garde, avec des sitcoms comme All in the Family de 1971 à 1979 ou MASH de 1972 à 1983. La nouvelle division de CBS a aussi fait de grandes enjambées durant les années 70 avec Walter Cronkite, adoubé par beaucoup comme l'homme le plus digne de confiance des états unis qui présentera les actualités du soir pendant que le magazine d'actualité 60 Minutes, diffusé depuis 1968 et toujours à l'antenne, domine les audiences du dimanche soir. A la fin des années 60 et durant les années 70, CBS se diversifie dans la production de livres, magazines, instruments de musique et jouets. Mais de 1985 à 88, CBS se débarrasse de toutes ses activités annexes, y compris sa branche de production musicale qu'elle vend à Sony. A partir de là, et sous la coupe de Lawrence Tisch, CBS va se recentrer sur ses activités de télévision et de radio. Et même si des coupes budgétaires gouvernementales font perdre à CBS un peu de sa splendeur, CBS CBS a tout de même eu de jolis succès les années suivantes, notamment en achetant le talk show de David Letterman, qui a présenté The Late Show de 1993 à 2015. CBS a aussi marqué les débuts de la télé-réalité avec Survivor diffusé depuis 2000. Pendant des années, CBS fut la dernière chaîne à rester indépendante jusqu'à ce que ses audiences et son chiffre d'affaires commencent à se casser la gueule et c'est Wasting Electric Corporation qui la racheta. C'est tout pour l'épisode sur CBS, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser votre avis en commentaire et on se retrouve très prochainement pour parler de Fox, on sera un peu plus dans l'époque moderne, on parlera moins de radio. Allez, je vous fais des gros bisous et à la prochaine, salut